Voilà, personne curieuse, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est soit parce que tu te trouves bizarre à vouloir mordre les gens que t'aimes, soit parce que t'es déjà tombé ou peut-être que ton ou ta partenaire mort et a envie de te bouffer H24. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a envie de mordre ou de serrer très très très très fort les gens qu'on aime Eh bien, sache que comme c'est écrit dans le titre, c'est bien le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. Je sais, ça commence à être rare sur YouTube d'avoir un titre en accord avec le... Ouais. Yo mes petits cortex préfrontaux. Bon, Aujourd'hui nous allons parler du cortex préfrontal puisque c'est la partie intérieure de ceci qui est donc le lobe. Frontal. Mais évidemment, tu sais déjà ce que tu es parce que tu as vu la vidéo qui est ici et qui parle du sujet. Si tu l'as pas vu, tu peux y aller après. Parce qu'en vrai, c'est pas grave d'y aller avant, après, etc. Mais c'est super intéressant. Donc, dans le lobe frontal, tu as le cortex préfrontal et celui-ci est étroitement lié à la régulation du comportement social et agressif. Plus précisément, c'est le cortex préfrontal, ventre médian, qui contrôle la colère et l'impulsivité d'agression. Ouais, mordre, c'est agressif. Alors la morsure, donc le fait de mordre, c'est un acte primitif puisqu'il comble un besoin vital qui est donc de bouffer. Les dents sont un outil incroyable. Ça sert de base à broyer notre nourriture, mais on peut faire plein d'autres choses avec. Non, pas les bières avec les dents. Donc oui, comme c'est un acte primitif, un enfant ça mord et ça mord fort parce que bon c'est un des premiers muscles que l'enfant va maîtriser. Du coup il va s'en servir à toutes les sauces et il va prendre un malin plaisir à tout mettre à la bouche et à tout mordiller, même le bras de, euh, de leur petit copain. Donc ce qu'on va apprendre à nos enfants, c'est évidemment de ne surtout pas mordre, parce que bon, euh, on aimerait bien que nos enfants soient invités aux anniversaires et mordre c'est socialement moyennement admis. Sauf dans l'intimité. Parce que oui, avoir envie de morgue ou de bouffer les gens qu'on aime, même si socialement c'est étrange, c'est un acte totalement compréhensible. Mais pour ça, il faut plonger dans le L'agression mignonne c'est quoi Il y a des gens ils se sont dit pourquoi j'ai envie de serrer si fort les gens que j'aime de les mordre mais genre euh, pas les tuer, hein, juste les faire éclater d'amour. Après ils se sont dit euh, ok c'est mignon mais c'est quand même un petit peu une agression non Et du coup ils se sont dit bah on va appeler ça une agression mignonne. C'était acté. Non ça c'était juste le scénario dans ma tête. En gros l'agression mignonne pourrait faire partie de notre héritage évolutif en mode morsure sociale. Je te kiffe, je te mords. Et il y a des recherches en psychologie qui ont été faites en 2003, des recherches plutôt rigoureuses avec Vlasak et euh, ses, ses collègues, qui ont démontré que les personnes qui nous repoussent le plus physiquement sont les personnes qu'on a le moins envie de mordre. Genre plus tu trouves une personne physiquement canon plus t'auras envie de la bouffer et que donc le dégoût physique irait de pair avec le dégoût gustatif. Donc en théorie avoir envie de mordre son partenaire ça reste globalement une bonne chose. Si je te mords chérie c'est parce que physiquement t'es es bégé. C'est un trop plein d'émotions que notre cerveau ne gère pas du tout. C'est une réaction psychologique qu'on nomme avec un nom barbare qui est Expression dimorphe d'émotions positives. C'est en gros des gens qui expriment une émotion très forte mais qui vont exprimer l'émotion opposée. Je me prends pour exemple parce que c'est ma chaîne et que je suis une personne narcissique, mais j'ai un gros problème avec ça. Quand j'aime les gens, j'ai pas forcément envie de leur faire des câlins, enfin si je veux bien leur faire des câlins, mais je ne peux pas m'empêcher de leur mettre des tout petits coups de poing dans les côtes. Plus j'aime quelqu'un, plus j'ai envie de le frapper. Être avec moi c'est vivre dangereusement. C'est instinctif de ouf. Si euh, on plonge une petite tête du côté de nos amis les bêtes, il y a la primatologue Berry et ses collègues qui ont vu des singes capucins en outre d'autres se mordre les uns les autres mais en mode pas du tout méchant, en mode très social et chim. plus un rituel qu'une agression. Bref, pour en revenir à l'agression mignonne, pourquoi Eh bien le cerveau humain aurait une réaction très particulière aux stimuli MIMS. Si je vous montre ça, et ça, ça, et ça aussi, eh bien, c'est là qu'on va parler du Kainchen Schéma. vraiment dire Le schéma Kainchen Schéma a été proposé par Codrad Lorenz en 1949, un ethnologue. En gros, sa théorie, c'est qu'on aurait des mécanismes de déclenchement innés qui activent une réaction de soin des adultes envers leurs tout-petits, avec des critères particuliers qui activeraient tout ça. Le simple fait de regarder un truc mignon activerait dans notre cerveau deux parties, évidemment associé au système de récompense et d'émotions. Ça active donc le cortex orbitrofrontal, qui se trouve dans le... Oui j'ai déjà dit en début de vidéo, mais je suis sûre que t'étais pas attentive donc on répète. Et ça active aussi le noyau accubens. Le quoi Le noyau accubens fait partie du système mésocortico Mais encore Joue certainement un rôle central dans le circuit de récompense avec deux neurotransmetteurs dont la dopamine qui favorise l'envie et le désir, et la sérotonine plutôt la satiété et l'inhibition. Et ce noyau est lié aussi à l'anticipation de la récompense. Quand je parle du cerveau j'ai tendance à utiliser serré, etc etc parce que que, encore une fois le cerveau est un mystère donc à chaque fois c'est ce qui se passe actuellement mais ça peut toujours évoluer du coup les stimuli euh, mignons activent un type de stimulus qui agirait sur tout le monde néanmoins l'intensité de la réponse à ce stimuli euh, mignon et eh bien varie d'une personne à une autre et il y a plusieurs niveaux en fonction de l'intensité et en fonction aussi bah, des personnes du coup il y a une catégorie de personnes qui vont faire ⁇ Ah oh, mais trop bébé c'est trop mignon ⁇ et l'autre type qui va dire ⁇ Ouais ⁇ c'est mignon, personnellement je vous comprends pas. Tout cela indique que les êtres humains ont en général un penchant plus marqué pour euh, les mammifères, incluant aussi les petits euh, nourrissons humains. Ça fait très zoophile-pédophile là, mais bref, passons. Ce qui est marrant, c'est que ça se déclenche très tôt vers 3-6 euh, ans. Vous pouvez présenter des, des petites euh, images de mignonnes à des enfants, ils vont faire... Aussi, dans le système dopaminergique, eh bien, il y a un processus de motivation et de récompense qui encourage les individus à adopter un comportement approprié ou inapproprié qui leur apporterait du plaisir. Et ainsi, ces comportements activent les neurones dopaminergiques qui se trouvent donc dans le noyau Acubans. Oui, retenez bien le nom de noyau puisque on va le réutiliser quand on va parler des drogues, de cannabis, de l'alcool et de tout ça. Ce noyau, en vrai, vous l'aimez de ouf. Ah. On souffle un coup là. Donc l'agression mignonne est une expression d'imorphe qui peut servir à réguler les émotions particulièrement fortes. Pour en revenir à ma petite personne, je pense que j'ai beaucoup de mal à gérer les émotions telles que l'amour parce que je suis quelqu'un de très réservé et de très pudique sur ce que je ressens. Et que du coup comme je ne veux pas le montrer aux gens parce que je garde toujours ma carapace, et eh bien c'est comme un volcan, ça sort d'une autre manière et l'autre manière c'est de taper les gens que j'aime. L'agression mignonne semble être une réponse émotionnelle complexe et à multifacette qui permet la prise en charge de ses émotions. En gros c'est une balance. Mais sachez que je me suis embarquée dans ce joyeux sujet en m'apercevant qu'il y avait très très peu de recherches dessus. Néanmoins j'ai trouvé ça assez fascinant pour vous en faire un petit format. Du coup mordre quelqu'un c'est peut-être qu'un détail pour vous, mais, euh, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il qu était libre, heureux d'être là ma, malgré tout. Askip c'est ce les gens les, les plus doux qui sont plus sensibles à ce genre de... Ça ne doit absolument pas justifier la violence conjugale et tout ça. Enfin bien, on est d'accord là-dessus, j'ai fait un sujet là-dessus. On pas censé faire si mal que ça et on est censé la contrôler. Sinon, euh, évidemment, on va consulter quelqu'un. Et voilà, voilà N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur le Instagram, sur la chaîne Twitch où on fait plein de débats et plein de trucs trop cool, euh, à me rejoindre sur le Patreon si jamais vous voulez me soutenir financièrement et évidemment à mettre un petit commentaire et à regarder les vidéos en entière pour soutenir la chaîne. Tout va bien quand les seuls gars sont à genoux. Et nanana regarde oh, garde-à-vous Lui il est sur ses deux pieds Il voulait être lui, vous comprenez